euh, sont des... pour l'instant c'est des profils qui sont ce que j'appelle morts, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Donc il, va, il, faut, il faut travailler là-dessus. Euh, L'autre frein, euh, qui n'en est pas un pour l'instant, mais qui va le devenir, c'est le, le frein financier. Euh, parce que moi, c'est un site sur lequel je travaille à plein temps, qui me prend beaucoup de temps. Euh, pour l'instant, c'est à mes frais. Euh, donc il va falloir que je trouve un moyen... Euh, non pas de m'enrichir, mais de faire vivre le site. Euh, si je veux continuer à le faire vivre et à travailler dessus tous les jours, il va falloir que je trouve un moyen de financer tout ça. De persévérer, euh, parce que, euh, d'une manière générale, c'est souvent assez compliqué et dur de, de se lancer dans quelque chose, dans une nouvelle aventure. Qu'on maîtrise le truc ou qu'on ne le maîtrise pas, c'est toujours très compliqué. d'échanger les magazines en les mettant dans la boîte aux lettres de votre voisin. Euh, donc ça, ça ne nécessite aucun effort, on part le matin au travail. Et parallèlement à ça, bon, comme c'est un outil qui est euh, collaboratif, euh, je propose aux, aux internautes qui sont inscrits sur le site de faire connaître eux-mêmes, de faire la promotion du site et de faire connaître le site à leurs voisins. Parce que le but c'est bien d'être inscrit, mais c'est bien aussi de pouvoir échanger avec ses voisins. Comme le site est très récent, la plupart des gens qui s'inscrivent n'ont pas encore de voisins inscrits. Donc je leur propose de télécharger une, ce que j'appelle le kit ambassadeur, qui est une petite affiche à quatre, qu'ils peuvent imprimer chez eux ou que je propose de leur envoyer par courrier s'ils n'ont pas d'imprimante, et d'afficher à côté des boîtes aux lettres ou dans le hall de son immeuble pour que les voisins sachent voilà, un de vos voisins est inscrit sur truc de presse. Euh, venez vous inscrire et partager, échanger ou donner vos magazines, vos journaux euh, avec cette personne-là. L'idée, voilà. c'est le, le bouche-à-oreille, c'est faire que le, le site se fasse connaître par les gens qui participent et qui sont déjà inscrits. Quand on va sur le site, il bon, y, y a des explications assez simples pour faire comprendre comment ça marche. Pour les gens qui tombent dessus un peu par hasard ou qui n'ont pas très bien compris à quoi ça, à quoi ça servait, euh, l'idée, c'est qu'on s'inscrit. On donne bon, euh, son nom, son prénom, son adresse mail et un pseudo. Donc on est visible que par son pseudo. Et après, on renseigne euh, sur les titres de presse qu'on lit. Donc par exemple, je lis Les Inrocks, euh, j'y suis abonné. Je lis euh, Télérama, je l'achète régulièrement. Donc on, on peut cocher des cases. Donc c'est je suis abonné, je lis régulièrement ou je lis de temps en temps. On mentionne les titres de, le ou les titres de presse qu'on lit. On valide. Donc euh, on a rempli son profil. Pour l'instant, ça s'arrête là. Après, on peut faire connaître le site à ses voisins par la fameuse affiche, le kit ambassadeur. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que si un voisin, un de mes voisins s'inscrit, euh, moi, je vais recevoir un mail automatiquement de Troc de Presse qui dit « enfin, Attention il y a un de vos voisins qui s'est inscrit, vous pouvez aller consulter son profil. » et éventuellement, s'il y a des magazines ou des journaux qui m'intéressent, je vais pouvoir rentrer en contact avec lui via la messagerie du site et dire, voilà, je vois que vous lisez tel magazine, ça m'intéresse, est-ce que vous êtes OK pour me le donner dans ma boîte aux lettres Ou de l'échanger avec les magazines que moi, je lis Donc voilà, c'est très simple d'utilisation. On hérite des magazines de ses voisins. Alors, soit c'est des magazines qu'on aime, soit c'est des magazines ou des journaux qu'on ne connaît pas. Et c'est tout aussi intéressant. Je reprends toujours l'exemple de de Géo, euh, le magazine Géo que moi j'aime beaucoup, mais je l'ai déjà j'achète déjà beaucoup de magazines donc bon mon budget n'est pas illimité, donc je ne peux pas tout acheter euh, et euh, il se trouve que si j'avais un voisin qui lisait Géo, bah je serais bien content de profiter de ça. Euh, et peut-être que lui serait content de profiter des magazines que moi je lis. Il n'y a pas de limite, on peut donner, on peut échanger, on peut même récupérer les magazines si on est un peu fétichiste et qu'on aime bien garder euh, une collection ou des choses comme ça. Il y a une seule limite, c'est que quand on s'inscrit, euh, pour éviter que les gens euh, soient trop là pour profiter juste des magazines des autres, il faut au moins proposer un journal ou un magazine à l'échange. Parce que je ne voulais pas que les gens s'inscrivent, ne proposent rien et euh, bénéficient de, des magazines des autres sans contrepartie, voilà, donc euh, euh, comme le site est gratuit, moi j'estimais que c'était bien que chacun propose, euh, participe à l'effort, même si ce n'est pas un effort mais pose sa pierre sur l'édifice et que euh, ça ne soit pas juste un qui soit inscrit et qui fasse profiter tout le monde et qu'en retour il n'ait rien, voilà. C'est un peu du donnant donnant ça ne veut pas dire qu'on enfin, on peut quand même donner à un voisin sans contrepartie, euh, mais il faut que tout le monde propose au moins quelque chose. Moi et ma femme, on lit beaucoup de journaux, beaucoup de magazines, euh, peut-être 4 ou 5 par semaine, euh, et on avait tendance à les accumuler chez nous en se disant qu'on allait les relire un jour, etc ce qu'on fait la plupart du temps jamais, et donc on empilait, on empilait, on empilait, et alors ça faisait des très jolies piles de décoration dans l'appartement, mais ça prenait la poussière, ça prenait de la place, euh, voilà. Donc régulièrement, tous les mois ou tous les deux mois, j'allais jeter mes magazines dans la poubelle. Euh, il se trouve qu'à Paris, il y a des poubelles prévues pour les papiers, et à chaque fois que je jouais la poubelle, il y en avait autant, c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'effectivement tous mes voisins faisaient la même chose que moi, et jetaient tous leurs magazines. Et, euh, et donc je me retrouvais avec une poubelle bac jaune remplie de magazines euh, dont certains pouvaient m'intéresser ou pouvaient intéresser d'autres de mes voisins et je me suis dit que c'était un beau gâchis voilà. et, que, euh, et que tous les magazines que je jetais à la limite j'aurais bien aimé que mes voisins en profitent ça me faisait mal au cœur de les jeter en plus une fois que c'est acheté ça n'a plus de valeur bon déjà là la base ça n'a pas une grosse valeur parce qu'un magazine c'est 1, 2 ou 3 euros maximum donc il n'était pas question de les revendre mais, euh, mais c'est vrai que je, je trouvais ça un peu gênant de les jeter et un jour, ça a fait tilt et je me suis dit, bon, il y a un problème. Et euh, je savais qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui se vendaient ou qui s'échangeaient sur Internet. Euh, et donc, j'ai regardé euh, si ça existait déjà. Et je me suis dit, moi, ça m'intéresse. Donc, voilà. Donc, en fait, l'idée est partie de là. Moi, j'avais besoin de ce service-là. Euh, je n'ai pas trouvé ce service-là sur Internet. J'ai vu qu'il y avait effectivement des sites pour euh, à peu près tout et n'importe quoi. On peut troquer des graines, des plantes, des machines à laver. Euh, des fours, on peut s'échanger sa perceuse contre une heure de cours d'anglais, enfin, on peut faire tout et n'importe quoi, et le, le créneau de la presse n'était pas du tout exploité, et je me suis rendu compte en plus que c'était un... Euh, que la presse a représenté euh, des milliards et des milliards de, de journaux et de magazines imprimés chaque année et vendus, et que tous ces journaux-là, a priori, finissaient à la poubelle, ou éventuellement euh, dans la salle d'attente de, de son kiné ou de son médecin. Donc voilà, l'idée est partie de là, tout simplement, et euh, comme j'ai vu que ça n'existait pas, euh, et que je partais du principe que si moi j'en avais besoin, probablement que d'autres étaient dans le même cas que moi et que donc ça valait peut-être le coup de développer un site. Euh... La presse numérique c'est très bien, il y a des gens qui s'intéressent et c'est formidable, mais la presse papier, moi j'adore ça donc j'espère je, non pas être un frein mais pouvoir promouvoir ou euh, euh, redonner du lectorat à cette presse-là.